À tous on est rendu dans la serre bon, c'est un peu désert si vous laissez souvenir de ce qu'il y avait dedans Je vous invite à aller voir le tour du potager bon, il y en a trois autres bonjour tom Je vous invite à aller sur youtube voir le petit tour du potager on les trois là vont être Replanté. Là, j'ai semé quelques courgettes en dernier. Et d'autres trombolinos. Bon, ça devrait pas tarder de sortir. Bonjour Benoît. Bon, du coup, il ah, y a un bourdon là qui est coincé dans la serre. Je vais vous montrer en même temps voyez ça c'est les drageons des tomates il faut bien les enlever il y en a qui les laissent, mais bon après ça fait un buisson et moi je trouve pour ça pour ça top ah, on dirait qu'il y en a une la première tomate ouais elle est fécondée Là c'est une marmande celle là et pour rappel ça avait été euh, semé ouais le le 8 mars j'aurais pu en faire euh, plus tôt bon là elles sont en train de reverdir un peu elles avaient stressé euh, du rempotage en pleine terre ce dans la serre c'est pas une une terre super bonjour amélie il faut bien enlever les les dragons. Bonjour David. Ah, il y a un puisson là. Il ah, a été parasité. Il bon, y a quelques taches, mais c'est des rampes. du rampeau c'est pas du milieu. C'est pas bien grave je peux l'enlever. le milieu en dessous, ça fait un feutrage blanc. Mais là, c'est. C'est juste. Euh, Ouais c'est même pas de l'alternia mais bon on va l'enlever c'est marrant il y a une petite scarole qui va faire des fleurs les carottes je sais pas comment sont les carottes chez vous Là, elles ont l'air de bien pousser. Je vais pas les désépaissir. Comme je vous avais dit. voyez, bon. Il y en a quelques-unes qui sont à touche-touche en carotte. Là, c'est Colmar. Elles sont bien belles. Faut faire un petit coup d'arrosage, par contre. Et ça, la mauvaise herbe, elle pousse bien. Et du coup, ben, j'ai pas pu celle-là, là, je voulais en rempoter. En pleine terre, et avec le temps, c'est que ça va pour bien. Ça va pour bien. Ça va pas bien. On va aller ben, en pleine terre. Non, moi, elles ont mis dix euh, jours à net les carottes. J'avais eu de la chance, j'avais semé ça le 1er mai, les carottes dehors, et il y avait eu 8 mm derrière. Ah, les bourdons sont encore là. Regardez. On va avoir pas mal de framboises cette année. Je fais aussi des, des nantaises aussi, David. Si tu connais mais il y a du bourdon là on espère que que l'image est top j'ai eu ce téléphone là on va pouvoir en mettre dans l'eau de vie je sais pas si vous connaissez moi je je mets les petites framboises dans l'eau de vie pendant quatre ou cinq ans Là, ils sont heureux dans la forêt. On va aller voir un petit peu un rosier ancien. Là, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, les framboziers, ils ont été se balader là. Je les ai laissés tranquilles. Quelques iris. Des belles roses encore. crois que je vous montre euh, cet hiver comment je procède pour le taillage. Parce que je trouve que c'est intéressant quand même de montrer comment on taille les rosiers pour qu'ils aillent de belles fleurs et, et qu'ils poussent bien. Après, un autre encore. Il y a des fleurs partout ce qui m'embête à chaque fois c'est que j'ai beau tailler à ras là il veut tout le temps aller sur la serre ce rosier là il m'embête va faire que je laisse fleurir les roses et on va aller on va tailler à ras là bas pour éviter que il perce ma bâche parce que bon ce serait embêtant Hop, que je tombe pas quand. Même. Et là, on va voir une. Ouais, ça va être super. Là, en ce moment, on mange des fraises à gogo. On a fait les premières confiture hier. Elles sont excellentes aussi à manger. Et là, quand les fraises sont finies, bah, il <rire> y aura de quoi faire en framboise. Voilà, voilà. Bah bah ouais, moi je vais vous souhaiter une bonne journée profiter un peu du jardin avant de rembaucher à bientôt